La carte interactive du Saignance rassemble l'offre d'hébergement, de restauration et de loisirs, mais aussi des informations pratiques sur tout le territoire, accessibles à l'aide du menu ou du moteur de recherche. Comment l'utiliser Sélectionnez à gauche la catégorie dans laquelle vous souhaitez avoir des renseignements, par exemple les restaurants du territoire, les pastilles s'affichent. En cliquant sur l'une d'elles, vous accéderez à de nombreuses informations utiles. Il est possible pour une utilisation optimale d'ajouter cette fiche à une liste de favoris. Cette liste personnalisée répondra au mieux aux demandes de vos visiteurs. Vous pouvez y ajouter à loisir, par exemple une plage, une solution d'hébergement, comme un camping, ainsi que des équipements utiles comme une aire de pique-nique, un point d'eau ou un point de tri. En cliquant sur le bouton favori en haut à droite, les pastilles sélectionnées s'affichent de nouveau. A partir de là, plusieurs options s'offrent à vous pour le partage de ces données. Partager les favoris vous permet de copier le lien pour l'envoyer par mail ou tout simplement faire flasher le QR code par votre visiteur à l'accueil le carnet vous donne accès à toute la liste personnalisée. Enfin, vous pouvez exporter la liste en PDF pour des impressions papier. L'application fonctionne sur les smartphones. Vos visiteurs repartent avec la carte du territoire et vos conseils en poche pour poursuivre leur visite et déclencher leur GPS.